Bonjour à tous. Nous sommes le 25 juillet 2021. J'aimerais regarder avec vous un peu ce qui se passe sur les marchés et surtout un, le dépassement de la, du plafond de la dette aux États-Unis parce qu'on sait très, très bien que les États-Unis marchent sur le crédit avec la Banque centrale, reliée directement avec le Trésor américain, qui est Jeannette Yellen, qui se trouve être secrétaire du Trésor américain. Maintenant, on marche main dans la main, donc on a encore besoin de sous d'impression monétaire et c'est Jeannette Janet Yellen qui il vient d'exhorter le Congrès à relever le plafond de la dette. Ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est comme ça. Euh, ce, ce, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'on se trouve à faire un budget comme vous. Peut-être vous faites votre propre budget euh, annuel ou mensuel ou peu importe, peut-être que vous, vous ne faites pas de budget, mais au moins, vous savez l'argent qui rentre et l'argent qui sort euh, un peu, de toute façon il y a beaucoup de personnes qui dépensent plus que euh, ce qui rentre là. donc euh, là lorsqu'on fonctionne de même on peut risquer euh, vraiment des déboires ou tomber en faillite, mais en tout cas c'est la même chose pour les États-Unis il euh, n'y a pas assez d'argent qui rentre donc euh, Janet et Hélène, on fait un budget au début d'année je ne sais pas si c'est quelle date, là. en tout cas on sort le budget et là, on est encore en déficit. Malheureusement, on n'a pas assez d'argent pour euh, pas euh, les dépenses superflues, pour tout simplement rencontrer les dépenses, euh, les dépenses normales là, de, de, de... Euh, que ce soit payer les policiers, payer les, euh, euh, les fonctionnaires, euh, les musées, euh, l'entretien des routes, des, peu importe quoi, là, tout ce que le, euh, qui est fédéral aux États-Unis, on n'a pas assez d'argent pour euh, rencontrer euh, le budget qu'on avait fait. Là. Donc, on est encore dans le rouge. Un individu ou une entreprise qui fait ça trop longtemps peut vraiment connaître des problèmes, mais avec euh, la Fed et avec euh, la secrétaire du Trésor américain, qui dit tout simplement ça, dans les médias, euh, là, à exhorte le Congrès, déniaisez-vous, on va euh, relever le plafond le plafond euh, de la dette. Donc, euh, ça va se faire tout simplement une rencontre entre les républicains et les démocrates. Et les démocrates, comme vous savez, sont très, très forts sur le l'injection monétaire. Euh, même les républicains l'ont fait, sous Trump. ne faut pas non plus minimiser ça. Mais Biden, euh, c'est son nouveau plan de 3500, euh, euh, 3500 milliards de dollars. Euh, pour les infrastructures. Donc, c'est big, c'est immense, il y a beaucoup d'argent encore qui va venir et euh, ce que Janet et Hélène parlent, c'est de mesures extraordinaires. Ben, depuis un an, c'est toujours des mesures extraordinaires et ça va se poursuivre. Donc, un peu, j'ai placé l'article sur mon site, mais euh, pour vous dire que le Congrès est vraiment... Euh, ben, euh, est pas dans son impasse. C'est arrivé sous Trump, là qu'on était dans, dans un impasse. Ça n'a pas été long. Euh, en deux, trois semaines, ça s'est réglé et c'est ce qui va arriver encore. On continue à gonfler le plafond de la dette. Et justement, là-dessus, euh, je pense qu'on va aller voir ça avant de passer à d'autres articles. Ça, ça se trouve être la dette des États-Unis, vous, vous connaissez, je vois, même transition comme ça, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Euh, c'est la dette euh, nationale euh, ben, des États-Unis, 28, euh, 28 500 milliards de dollars. Bon, on arrive bientôt à 30 000. Mais pourquoi est-ce que ça serait euh, autrement, euh, euh, on continue à gonfler euh, constamment les déficits? Regardez ici le déficit euh, américain, euh, c'est 3 000 milliards. Là. Euh, et on le creuse euh, toujours. Il va falloir qu'on... C'est ce que Jeannette et Hélène demandent, qu'on puisse injecter euh, des nouveaux capitaux euh, pour faire fonctionner euh, tout simplement le, le, le, le, les dépenses de base euh, des, aux États-Unis. Donc, euh, euh, le déficit va se recreuser encore. Et euh, tout simplement, ça va atteindre, euh, ben je pense que c'est à la fin de l'année qu'on a prévu, qu'on va atteindre 30 000 milliards de dollars euh, comme dette publique. Et euh, je vous en avais parlé, je vous en reparle. Euh, les revenus, euh, ben, vous le voyez ici, euh, taxes-revenus, euh, revenus par citoyen, puis euh, ça, ça se trouve être euh, parce que les les, les revenus euh, ne sont pas capables de couvrir les dépenses. Euh, total de revenus, euh, les, les déficits euh, se creusent parce que euh, c'est c'est dépenser plus que ce qu'on gagne. Peu personne peut réussir à, à faire ça à moins qu'il y ait de l'aide extérieure. Et c'est ce que euh, le, le, le, les, les démocrates vont faire ben, avec Jeannette Je Yellen et c'est la même chose qui s'est faite au niveau des républicains donc euh, c'est une nouvelle qui est assez importante, donc il y a beaucoup d'argent qui s'en vient encore euh, sur euh, le, le, le, le plancher et ici si, euh, c'est une autre exhortation on n'arrête pas de parler de la fameuse bulle qui va continuer à, à se gonfler parce que je pense que, les, les bon, que ce soit même les républicains, les démocrates, euh, personne ne veut que la bourse euh, s'écroule. On peut avoir une bonne correction, mais ça va continuer à monter. C'est sûr, sûr, sûr, c'est officiel, surtout avec l'injection monétaire. Et euh, on avait vu quelques graphiques dans le passé que euh, l'injection monétaire qui a été... Euh, émis surtout depuis euh, la, la crise, le début de la crise du coronavirus en 2020, mars-avril 2020. Ben, ça suit la bourse, là, les, les indices boursiers principaux suivent exactement cette même pente-là. Donc, on continue. Et c'est euh, euh, ici, c'est le milliardaire Stanley oui. Dockermeyer, euh, qui est, donc, un mile qui, dit, euh, bon, qui avertit qu'on est dans une grosse bulle et que ça va éclater un jour. Euh, ce n'est pas le premier avertissement, euh, avertissement qu'on a. Euh, donc, euh, oui, un jour, ça va éclat éclater, mais je pense que ce n'est pas euh, dans l'immédiat. et euh, Même lorsque le, il y a quelques semaines, euh, euh, euh, Powell a parlé de la hausse des taux d'intérêt. Je pense que ça n'arrivera même pas. Il a dit que ça arriverait en 2023. Je ne pense pas que ça va arriver avant un très, très Bon bout On est comme piégé, on est en train de changer de paradigme complètement au niveau du, euh, de, la, ben, de la société, de l'économie, tout ça. Et, euh, et par contre, il y a beaucoup de classes qui commencent à se révolter et euh, on le voit ben, en Afrique du Sud, pas pour les mêmes raisons, mais euh, ce qu'on avait euh, au début de la la crise du coronavirus, on avait des manifestations un peu partout à cause des injustices sur la planète. Et euh, il se trouve avoir un, un genre de point critique là, où on voit la population, on voit se voit de plus en plus euh, privé des richesses de la planète, euh, que ce soit, ce soit dans un pays, euh, surtout euh, aux États-Unis, où on ne voit pas ça dans les médias traditionnels. Là. Beaucoup, beaucoup d'injustices, donc euh, beaucoup de révoltes. Euh, euh, là, il y a l'Afrique du Sud, on retourne euh, dans la rue euh, bien, au niveau du passeport vaccinal, qui est une aberration, une abomination pour moi. Là, euh, en tout cas, on retourne dans la rue en France, en Allemagne pour ça. Et pour les injustices aussi. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres, plus pauvres. Mais dans cette... Euh, ces paradigmes-là là, que le gouvernement, les gouvernements mondiaux euh, veulent euh, instaurer, ben, c'est devenir euh, les propriétaires de tout, euh, euh, acheter des dettes des entreprises pour pouvoir contrôler. Je pense tout simplement que ça fait partie du plan du Grand Reset, euh, qu'on ne parle plus beaucoup. Mais euh, même, je pense que le Grand Reset, euh, on l'a bypassé cet été. Là. On était supposé d'avoir une rencontre. On n'en parle pas beaucoup. Donc, euh, c'est ça. Et euh, ici au Québec, surtout, on s'acharne. Euh, pour euh, faire en sorte que les, les 18 à 29 ans, on a beaucoup de difficultés à, à les faire, euh, qui aillent se faire vacciner. Euh, eux ne suivent pas les médias traditionnels, ne hein, suivent pas TVA, euh, Radio Calme. Non, cette génération-là, heureusement, euh, sont des, plus des libres penseurs, euh, des gamers, euh, donc ils sont euh, full sur euh, euh, Internet, donc euh, prennent toute leur information sur Internet. Quand on dit. Euh, Quelqu'un m'a dit « Ah, tu penses ça sur Internet. » Non, non, faut pas oublier que c'est l'avenir. Et euh, le web, euh, avec ce qui s'est passé en 2020, ne pensez pas tout va se terminer. Ceux, euh, ceux qui vont le plus souffrir de ça, c'est les, les médias institutionnalisés euh, qui communiquent euh, des nouvelles, euh, on va dire, cannées, des nouvelles qui sont formatées euh, pour les gouvernements. Bien, ça, c'est terminé. Là. Ça va continuer de plus en plus et euh, l'innovation se trouve sur Internet. Les, inno les innovations, que ce soit, j'écoutais quelqu'un qui parlait de, de l'avenir, de ce qui va arriver au niveau de... de les innovations ou des euh, technologies, euh, tout va être de plus en plus euh, à distance euh, et on va avoir beaucoup, beaucoup de cours de formation à distance, euh, ce qui n'était pas euh, possible euh, là, il y a quelques années là, avec euh, ce qui est arrivé avec la crise du coronavirus, Bien, là, on a vu qu'on était capable quand même de fonctionner partiellement. Moi, je n'aime pas ça, mais en tout cas, je vous dis que euh, c'est loin d'être terminé euh, ce qui va se passer sur le web. Donc, euh, et même les, les médias traditionnels d'information, beaucoup vont parce qu'ils ne seront pas capables de compétitionner avec euh, des vrais médias qui osent amener euh, des nouvelles euh, un peu, par, que, grappiller un peu partout et qui donnent de l'information réelle. C'est ce que je fais, que, que plusieurs font, donc je pense que c'est l'avenir. Euh, donc, euh, on continue rapidement au niveau de, de cette autre problématique qui est carrément reliée à... à ce qui s'est passé depuis un an, c'est… Euh, euh, ben, il y a des pénuries d'emplois un peu partout, mais il y a un phénomène qui… Euh, ça m'a intéressé beaucoup, là. Le, il y a plus d'un tiers des Américains qui envisagent de quitter leur emploi. Euh, et surtout, on parle dans l'article, on parle de ça. Quand on parle de quitter leur emploi, c'est pas nécessairement de quitter leur emploi… Euh, euh, S'en aller à un autre emploi dans leur région, c'est quitter euh, leur région, tout simplement. Et euh, je pense qu'aux États-Unis, comme vous le savez, il y a des places que, où on peut vivre en pleine liberté, la Floride, le Texas. Texas, c'est la plus grande... C'est l'endroit où ce qui se crée le plus d'entreprises, la Floride aussi, Texas, euh, j'avais une liste que j'ai j'ai vu là que j'ai euh, j'ai trouvé extraordinaire et bizarrement les les endroits aux États-Unis où on a plus de création d'entreprises où on a plus de personnes qui s'en vont vers un nouvel Eldorado, ben c'est les les euh, états qui sont républicains et les états les états démocrates, c'est la catastrophe euh, New Jersey, euh, on a euh, beaucoup beaucoup d'états démocrates où, euh, non, c on, on fuit les États démocrates parce que justement, on veut bannir les polices, on veut… Euh, et euh, dans le fond, on, on sème le chaos, on continue à le semer. Mais euh, c'est ça. Plusieurs États dont l'exemple parfait, c'est le Texas. Texas euh, et la Floride aussi. Beaucoup de sièges sociaux vont en Floride. Donc, c'est ça. Il y a un exode euh, de plusieurs Américains qui quittent euh, leur, leurs États-là et pour aller euh, se bâtir une nouvelle vie, une meilleure vie, une vie plus de liberté ailleurs. Euh, J'ai quelqu'un que je connais depuis des années et déménage avec sa famille en Alberta, euh, parce que, justement, ici au Québec, euh, c'est de la dictature. Et c'est un Québécois à pure laine. Euh, J'ai su ça dernièrement. Donc, euh, oui, il euh, y a des personnes qui quittent parce que... Euh, ne, ve ne veulent plus vivre tout simplement euh, un état dictatorial. Donc, euh, euh, euh, ce que je voulais euh, vous parler en, en premier lieu, c'était que l'injection monétaire est loin d'être terminée, et ça nourrit les bourses. Et ce graphique-là, qui est quand même intéressant, euh, j'en ai deux, euh, oui, bon... Peut-être commencer par celui-là, vous allez euh, voir tout de suite. Ça se trouve être euh, l'extrême, euh, l'euphorie qui existe sur les marchés boursiers et on continue à monter. Et euh, l'article le, dans lequel j'ai pris les deux graphiques parle de ça justement euh, bah, depuis un an, euh, depuis... La crise du coronavirus, on dit, euh, ben après, lorsque ça avait continué à monter, on dit qu'il va y avoir un, un temps où euh, tout va s'écrouler. Non, ça continue à, à, à pomper, à, à l'argent rentre dans le système et on se trouve à être en euphorie. Et euh, ce que je pense, de ce que j'ai vu un peu partout, c'est que euh, l'euphorie peut durer encore très très longtemps et euh, c'est ce que je pense qu'en tout cas les, les gouvernements ne logeront pas le morceau en 2021, peut-être probablement pas en 2022, peut-être 2023, on verra, mais euh, pour l'instant les marchés sont encore en euphorie et peuvent, euh, elles peuvent rester encore très très longtemps en euphorie parce que les euh, banques centrales, surtout ben, la banque centrale principale euh, de la planète qui se trouve être la Fed, continue à nourrir euh, artificiellement les marchés. Et euh, là, ici, c'est un graphique à bas ben, juste de 2018. Et on voit les temps euh, qui se trouvent à avoir euh, eu des, des, des euphories. Mais là, on est rendu ici. Là. Donc, euh, oui, on dit que c'est en euphorie, mais euh, ça peut aller haut. C'est ça que l'article disait. C'est que les hedge funds, fund, c'est ça l'article parlait de ça. Je l'ai mis sur mon site, si ça vous intéresse. Euh, entre dans le marché, continue à entrer dans le marché, malgré qu'on dit il y a beaucoup d'euphorie de, de, de, et puis ça continue à monter, les hedge, funds, les hedge funds continuent à embarquer dans le marché. Donc, ça présage que les euh, les, les grandes, les, les, ceux qui sont très capitalisés, embarquent dans le marché en, avec l'espoir que le marché va continuer. Et euh, ce qui arrive dans un, une euphorie comme ça, ça peut arriver un jour que ça, ça crache, mais euh, euh, eux continuent à embarquer en voyant que la montée n'est pas terminée. Et... Euh, euh, C'est ça ici qu'on qu nous dit. Là. Ça continue à monter, ça continue à embarquer dans le marché en se disant probablement qu'on a encore du jus dans la machine et euh, on va en profiter jusqu'à ce que ça pète un jour. Mais là, pour l'instant, il n'y a, a pas question même à regarder les graphiques à long terme. Il n'y a pas question qu'on peut avoir des corrections. La semaine dernière, on a eu une correction de 300, 400, moins, euh, 500, 600 peut-être en au plus beau sur le Dow Jones lundi je pense et ça s'est repris euh, mardi mercredi euh, parce que dans le fond la Fed est là pour acheter euh, tout et la Fed et vous, vous avez vu l'article du début euh, Janet et lundi que euh, il faut continuer à soutenir euh, les dépenses gouvernementales, et en plus de soutenir les dépenses gouvernementales, en mettre plus pour faire en sorte que euh, l'économie artificielle, l'économie soufflée puisse bien se porter pour que tout le monde se sente riche et ainsi euh, tout le monde va être semble-t-il heureux de ça. Donc, euh, c'est à suivre. Comme je vous dis, c'est une vidéo un peu euh, euh, rapide, mais on va se reprendre très, très bientôt pour aller euh, euh, plus voir, surtout l'automne. En septembre, ici, euh, euh, Legault euh, a dit qu'ils il, bon, vont mettre le passeport vaccinal. Je ne sais pas... Un secret de je pense pas qu'ils vont euh, euh, reculer. Euh, ils veulent savoir avoir de la grogne. Plusieurs endroits en Europe euh, s'abrasent beaucoup à cause de ce fameux passeport vaccinal-là euh, qui créer deux catégories de citoyens euh, mais euh, peu importe euh, ce qui va arriver euh, moi pour ma part j'ai décidé euh, de décrocher complètement c'est pour ça que je fais des vidéos d'économie pour pour ça aussi que j'ai travaillé cet été et et euh, je m'en porte mieux dans le fond euh, je vais continuer et s'il y a des commerces qui refusent de de prendre de mon argent ben des commerces oui ou euh, ou des services gouvernementaux qui me refusent ben je m'arrangerai au niveau de mes impôts je pense euh, si je suis brimé de quelques services. Euh, si j'ai toujours un peu d'impôts, en tout cas, pour euh, euh, payer. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire une lettre en disant que je ne paierai pas le pourcentage de. de, de de service qui m'est coupé tout simplement et je sais que je gagnerai pas mais c'est symbolique et je vais le faire mais euh, je ne me je ne veux pas vivre une vie euh, misérable une vie de panique à cause de ça au contraire cet automne j'ai plein de beaux projets que je vais continuer à faire et euh, je vais continuer à avancer et ce que c'est ce que je vous exhorte à faire de pas vous laisser euh, euh, euh, vous laisser euh, démolir par euh, euh, les gouvernements dictateurs parce que, dans le fond, c'est vraiment de la dictature. Euh, on sait très bien qu'ici, ici, c'est Legault, euh, au Québec, là, et euh, en France, c'est Macron, euh, gouverne par des décrets, et même euh, aux États-Unis, c'est Biden, euh, qui n'ose pas euh, vraiment... Euh, c'est des décrets. Bon, C'est de la dictature, donc euh, c'est ce qu'on vit. Donc, on se revoit très, très bientôt euh, pour de nouvelles vidéos, et surtout en septembre, on va voir ce qui va se passer. Je pense que ça va commencer à abrasser un peu. Merci.